Ah bah oui. oui. merci beaucoup Bon courage hein. C'est de... parti. Oui. des mineurs et oui. ça, Pourquoi Pour ça va aller pour moi. juste Ça, ça, C'est ça, j'ai... ça. Oui. Alors, oui. les bonnes On va juste prendre le champ pour faire caméras et tout. Il ouais, y a la caméra, caméra plus plus ça ça. Je vais vous je vais vous <rire> Et les gens avec leur portail, il peut être. Euh... <rire> <rire> Merci beaucoup, Rebonjour. <rire> <rire> On se garder magnifique l'histoire. la l'histoire <rire> et ensuite c'est de permettre d'accéder à la culture et au sport. On a essayé de développer avec le passe-culture et le passeport, J'espère que vous pouvez en bénéficier.